What's up, j'arrête j'arrête j'vais je m'appelle je vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo personne parce que je n'ai pas les amis aujourd'hui les amis on est sur que faction le meilleur serveur PvP faction du moment on nous sommes en ce moment euh, 400 connectés les amis comme à l'habitude aujourd'hui les amis on va vous parler ben, vous avez vu au dessus vous avez sûrement cliqué sur the vidéo là parce qu'il y a un abonné durant mon live euh, il m'a fait un total de euh, ouh gg il m'a fait un total d'environ 700 euros de dons, donc c'est vraiment un truc de malade, il m'a fait un don de 400€ d'un shot, etc. Et puis vous vous souvenez, la dernière fois qu'un abonné m'avait fait un gros don comme ça, euh, c'était euh, Gorak10, et euh, j'avais fait une vidéo à propos de lui, il m'a jamais léché ou quoi, donc euh, voilà, c'est toujours d'actualité, il m'a fait un don de euros Et, euh, et aujourd'hui je vais faire une vidéo dédiée à justement à et aussi vous parler de la petite mise à jour qu'il y a eu sur euh, notre serveur K-Faction. Donc, on va commencer directement par vous dire que cette semaine, il y aura euh, des gros euh, changements sur le serveur. Donc, des gros fixes, des petits ajouts, des trucs que vous avez demandé. Par exemple, des TPS en combat, des trucs comme ça qui vont être... Euh, des trucs que vous avez euh, demandé, quoi, qui vont être modifiés, comme on peut dire, euh, que vous avez proposé sur le forum, dans la suggestion. Aussi, si vous voulez devenir euh, guide, des amis, c'est toujours d'actualité. Vous pouvez toujours euh, faire une petite candidature sur le forum, dans la section recrutement guide. On recrute environ... on a recruté déjà 5 nouveaux guides, on va en recruter encore peut-être 5 nouveaux encore. Et puis, ça va être euh, tout pour euh, nous, donc euh, voilà euh, dernier dernier truc avant qu'on commence la vidéo, je vais vous parler du slash euh, slot, c'est un nouveau truc qui a été ajouté durant euh, la, la maintenance d'hier soir, donc on a fait une maintenance euh, vous pouvez gagner des lots vraiment incroyables, vous payez 25 000, ça tourne euh, les quatre, les 3 lignes ici ils, ils tournent et vous avez euh, une chance sur 5 je crois de gagner c'est une chance sur 5, moi je suis vraiment pas chanceux je vous dis directement, moi la, ma chance c'est pas là du tout mais comme on peut voir ici, Natinun a gagné 5 volcanites, il y en a juste avant qui gagner 1 million vous avez vu au début de la vidéo mais c'est que de gagner casque et bottes protection 4 protection 4 u4 donc c'est vraiment des lots vraiment intéressant que vous pouvez gagner c'est une chance sur 5 de gagner faut vraiment être chanceux les amis moi je suis pas regardez encore voyez pas chanceux du tout let's go voir va ici je vais essayer de gagner les amis ce serait vraiment vraiment vraiment cool de gagner une fois ou non je pense pas que ça va arriver les amis. Non. Ripped. Let's go, please. Juste une fois, man. Fais-moi gagner, oh, s'il te plaît. S'il te, te plaît. Oh. Non. On a perdu encore. Ça dit dans le chat ici, vous avez perdu ou vous avez gagné. Ça vous le dit dans le chat ici. Vous pouvez quitter le menu aussi les amis. Ça fera rien. Ça va juste... Ça, ça juste quitter le menu, quoi. Oh. Non. Toujours rien, on, a, on avait deux toiles d'araignée, mais il en manquait une au milieu, Il faut vraiment aligner les trois sur la ligne ici Si vous vous alignez en haut ou en bas, ça compte pas, c'est vraiment sur la ligne du milieu Et là, regardez, on a encore passé à FUCKING mmh! J'ai vraiment à deux doigts de me, me, me tirer une balle dans la tête les amis, let's go please Citrouille? Non Ok, c'est bon, c'est bon, je vais aller me suicider Dernier gagnant, me il, a, seconds, il a regagné Il y a plein de gens qui gagnent, si vous regardez le chat, il y a tout le temps plein de gens qui gagnent Mais, c'est super Je sais pas pourquoi je suis pas chanceux, c'est une, une chance sur 5 fois là WOUHOU J'ai gagné 500 000 Let's go j'ai Dépensé quoi? Euh, 170 000, j'ai gagné 500 000. C'est pas si pire! C'est pas si pire! Let's go! Aussi, les amis, je voulais juste vous parler d'une autre nouveauté. C'est les pseudos, les couleurs au-dessus des, euh, des pseudos. Donc attendez, on va juste vite fait euh, regarder. Il y a peut-être ça, c'est tout des membres. Il n'y a pas vraiment de grade VIP. Hunter Viper qui est un grade élite. On peut voir que son pseudo est rose. Vous pouvez voir quand vous pépé euh, qu'est-ce qui était. Euh, qu'est-ce qui sont les, les grades des joueurs. Donc on peut voir eux, c'est des joueurs. Il y a beaucoup de joueurs sur le serveur. Pas trop de VIP en ce moment au, au spawn. Un, un autre élite euh, qui est juste ici. Ici, on a mis. C'est quoi ça, me seconds? What the fuck, mec, tu fais peur. Et, euh, et puis voilà. Il y a ça qui a été rajouté. ainsi que, euh, euh, que, que, nouvel règlement, vous avez plus le droit de donner des demandes de TP dans le chat. Donc, euh, maintenant, les demandes de TP, ils dire, euh, ouais, je pillage, etc., c'est interdit. C'est un mute euh, euh, 24 heures pour, pour euh, votre, pour, euh, votre... Euh, pour Votre sanction, quoi, c'est 1 minute 24 heures. Ou sinon, pour la si c'est votre première offense, si vous êtes pas au courant, c'est 30 minutes. Donc euh, voilà, si jamais vous saviez pas et que vous le, vous le postez, ça va être 30 minutes. Vous venez sur TS et vous faites un minute et vous allez mettre juste 30 minutes. Mais bon, faut pas le refaire après parce que si on voit que vous avez été, euh, vous avez fait plusieurs fois, le, la sanction va s'accumuler. Si c'est votre troisième fois, ça va être trois jours, etc. Vous comprenez? Donc voilà, c'est ça qui est nouveau. Donc maintenant, je vais juste euh, passer une petite dédicace à mon ami euh, Zenkyo. Donc à tout de suite, Zenkyo, je vais vous montrer quelque chose que Zenkyo a fait durant. Mon live A tout de suite Donc pour vous mettre en contexte les amis J'étais en live durant à peu près tous les jours Le mercredi, euh, vendredi, samedi, dimanche J'étais en live ce week-end et la semaine passée Et en fait euh, Zenkyo c'est un abonné euh, On peut le dire plus que fidèle Et euh, notre ami Zenkyo a décidé de me faire euh me faire un, un, un cadeau, slash surprise. Euh, durant un live, j'ai dit, au début du live, j'ai dit, euh, ouais, aujourd'hui, on, on va pas avoir de don de 400 euros, c'est dommage, quelque chose comme ça. Et puis, euh, Zenkyo m'a fait un don directement de 400 euros. Et je, je savais pas qu'il était sur le live, etc. Je me suis dit, ouais, il a jamais personne qui va faire un don de 400 euros. C'est pas possible. Et Zenkyo a fait un don de 400 euros. je sais que tu vas sûrement regarder cette vidéo-là parce qu'elle est dédiée à toi, cette vidéo-là. J'ai mis les titres. En, un abonné me fait un 700 euros de don. Et euh, en ce moment, je vais défiler en ce moment sur l'écran. Je vais essayer de mettre les, tous les dons qu'il m'a fait durant mes lives. Il y en a quelques autres des autres abonnés qui m'ont fait des dons et d'autres gens qui sont sponsors à ma chaîne YouTube. Je vais juste vous remercier pour tous les sponsors. Les sponsors, si vous savez pas c'est quoi un sponsor, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, euh, ça coûte 4,99€ et euh, vous avez euh, des clés sur le serveur, vous avez des un kit sponsor, un grand sponsor sur le TeamSpeed, vous avez plein de trucs intéressants pour seulement 4€. Et pour moi, ça représente le monde entier pour moi, les sponsors. Pourquoi? Parce que les sponsors donnent accès à avoir des émoticons que vous pouvez utiliser partout sur YouTube. Par exemple, vous êtes en train de regarder un live de, je sais pas, Moshwe, vous pouvez spammer mes émoticons si vous êtes euh, sponsor à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller dans un live, je sais pas, d'une d'un youtuber de 1 million d'abonnés et vous pouvez mettre même mes emoticons à moi je suis pas un youtuber vraiment connu, ma chaîne YouTube est comme vous l'avez sûrement remarqué en pente descendante mais ça fait super plaisir qu'on voit qu'il y a des gens qui m'aiment beaucoup donc Zenkyo iShark et plein d'autres gens, tout play plein d'autres personnes qui ont fait des dons à, durant mes lives donc un gros merci euh, à chacun d'entre vous. MaxiMor aussi, j'ai oublié MaxiMor aussi. Il y a plein, vraiment plein de gens qui font des dons à chaque fois que je fais des lives. Et ça, ça représente vraiment beaucoup pour moi. Peut-être que vous ne réalisez pas, mais euh, depuis un certain temps, euh, moi, la, la monnaie que je touche sur euh, sur Convaction est le Paypal, et le Paypal a été désactivé sur la boutique parce que... Euh, Comment, on peut dire, comment je peux vous expliquer ça? Mon compte PayPal a été lock après qu'un litige de 200 euros s'est produit. Quelqu'un avait payé 200 euros sur la boutique et il voulait avoir son argent. Donc, ça l'a un peu bloqué mon compte PayPal. Mon compte, mon compte PayPal est suspendu. Euh, j'ai dit Je dois envoyer des papiers pour mes impôts, les trucs comme ça. Et je avoir mon compte débloqué dans environ 10 à 15 jours à partir d'aujourd'hui. Donc, euh, c'est plutôt euh, hardcore. Mais je fais de mon mieux, les amis. J'essaie de débloquer mon PayPal le plus vite possible pour remettre le paiement sur euh, la boutique. Donc, quand les, les dons que j'ai dans mes lives, c'est les dons. Dans le fond, c'est ça ce que j'ai, dans le fond, euh, comme argent de, pour Cofaction donc ça fait vraiment plaisir quand vous faites des petits dons, aussi si vous voulez venir payer par Paypal euh, via TeamSpeak, je vais faire un bureau spécial euh, paiement Paypal pour vous mettre à l'intérieur vous allez pouvoir venir me parler en privé etc si vous voulez pour faire un petit paiement mais, euh, mais bon voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, un gros dédicace à Zenkyo, iShark et tous mes sponsors donc euh, j'ai pas la liste devant moi mais tous les sponsors la cacahuète, euh, euh, le bidou plein de gens vraiment, plein de gens, Robin etc, j'ai pas toutes vos pédos, il y en a 47 en ce moment alors que je vous fais cette vidéo là donc un gros merci à tous mes sponsors et puis un gros merci à toi Zinkio pour ton don, donc je vais pas faire une longue aujourd'hui je vais juste remercier ZenQ pour ses énormes dons et vous parler du nouveau système de slot qui est vraiment intéressant on va en fait un dernier pour la route c'est parti let's go et c'est un rip putain